Bonjour, bonjour. Là, vous m'entendez okay. J'espère que comme moi vous avez. Oh, il y a des, des grosses écoles. Bon. J'espère que comme moi vous avez ce matin apprécié, apprécié la louange. Donc là, c'est la rentrée. En, si vous vous rappelez, avant les vacances, on avait commencé l'étude de, de, de l'épître, de pas de l'épître, de la, de l'évangile de Jean. Et ce matin, on poursuit avec, avec l'Évangile de Jean. Ça nous suivra jusqu'à peu près après, après Noël. Et ensuite, on aura, un autre, on aura une autre direction et un autre épître à étudier. Donc ce matin, on, nous lisons dans l'Évangile de, de Jean, chapitre 9. Il est, il est un peu long. Donc ceux qui ont leur Bible, si vous avez vos Bibles, prenez-les. Si vous avez vos téléphones aussi, suivez les dessus. On va, on va lire les 45 versets du, du, euh, du chapitre 9.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 « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui m'en dit ?» Les uns disaient « C'est lui. » D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a de mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit Où est cet homme ?» Ils répondirent, Je ne sais. Ils menèrent, ils, ils menèrent vers, le pharise, vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens Dire, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. »« D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles ?»« Et il eut division parmi eux. »« Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui et sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?»« Il répondit, c'est un prophète. »« Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. » Et ils interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Interrogez lui il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs Car les juifs étaient déjà convenus Que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ Il serait exclu de la synagogue C'est pourquoi ses parents dirent Il a de l'âge, interrogez-le lui-même Les pharisiens appelèrent une seconde fois L'homme qui avait été aveugle Et lui dirent, donne gloire à Dieu Nous savons que cet homme est un pécheur Il répondit S'il est pécheur je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Il lui dit, hum, que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux Il répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous voulez aussi devenir ses disciples Il injurière et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci... « Nous ne savons d'où il est. » Cet homme lui répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. » Et cependant, il m'a ouvert les yeux. « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. »« Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui, c'est celui-là qu'il exaucera. »« Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nid. »« Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il lui répondit, « Il tu, tu es tout entier, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et Léon rencontré lui dit, crois-tu au Fils de Dieu Il répondit, et qui est-il Seigneur Afin que je crois en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi nous sommes aveugles. Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Que le Seigneur nous éclaire. On doit s'avouer qu'aujourd'hui, on est, on est en 2000, 2022, bientôt 2023. Euh, on, a, on est à une étape de, de, de, grand, de, grand, de grand progrès scientifique. Aujourd'hui, quand on a une douleur quelque part, on peut passer des radios. Sans qu'on ait à nous ouvrir, on peut avoir une image, une IRM, résonance magnétique, on peut avoir des radios, on peut avoir n'importe... On a tellement de technologies qui sont à nos, à, nos, à nos doigts. On a même des montres qui prennent notre, notre tension, qui prennent notre pouls, qui prennent notre... Bientôt, ça, ça prend même la, la saturation, les nouvelles Watch, iWatch, iWatch, iWatch, en bon, bref. La nouvelle montre Apple prend Même la saturation en oxygène du sang, c'est le progrès. On n'arrête pas le progrès, c'est fantastique. Mais avec tout ça, on pourrait croire que finalement la santé, on est arrivé à une, à une, une période faste où l'être humain maîtrise sa santé, mais c'est pas le cas. Et on doit avouer que l'origine de certaines maladies, même aujourd'hui pour nous, elle reste mystérieuse. Franchement, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Comment se fait que quelqu'un va développer un cancer de jumeaux, un va être malade et l'autre pas? Qu'est-ce qui fait ça Qu'est-ce qu qui est à l'origine de certaines maladies et qui fait que certains tombent en malades ou d'autres pas Aujourd'hui, la médecine n'arrive toujours pas à prédire ça. On nous parle beaucoup de, et c'est bon, de manger équilibré, de boire beaucoup d'eau, de faire de l'exercice, de dormir suffisamment, de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de faire du yoga, de faire de la méditation, de ne pas être stressé. Mais même si on fait toutes ces choses-là, ça ne garantit pas qu'on reste en bonne santé. Ça ne garantit pas. Il y a quelques années, il y avait un homme, j'ai oublié son nom, je ne connaissais pas son nom, mais apparemment il était connu ici au Québec. C'était quelqu'un qui, pro, qui euh, faisait la promotion d'un mode de vie sain et de footing. Donc il a apparemment on m'avait dit que c'est ce monsieur qui avait lancé la mode de, de, de, de, de faire du, de, de la course, de courir dans, au Québec. C'était un monsieur qui avait euh, euh, une association et il faisait la promotion de ça, sortait et puis courait. Ce monsieur est mort d'une attaque. On ne dit pas que c'est courir qui l'a fait mourir d'une attaque. C'est bon de courir, de faire du sport. Mais ça, ça ne garantit pas qu'on reste en bonne santé. Et l'une des premières questions qu'on se pose, une fois, dès qu'on est malade, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait de travers ou, Où est-ce que je l'ai attrapé Oui ou non Quand on est malade, on se dit, mais, oh, j'ai la grippe, j'ai telle chose. Aujourd'hui, c'est le coronavirus, ça ne plus que ça. Mais on se dit, où est-ce que je l'ai attrapé ou bien quand on a une maladie qui est un peu plus grave, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme, comme truc pour, pour attraper ça Les médecins, quand, quand vous les consultez, une des premières choses qu'ils font, qu'ils vous demandent, c'est, est-ce euh, que vous fumez Quand on regarde, on a la pneumonie où ils soupçonnent un cancer, on regarde tout de suite quelles sont les causes. On se demande, en gros, et nous nous demandons nous-mêmes, à qui la faute si je suis comme ça Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, de travers ou est-ce que je suis allé quelque part où je ne devais pas aller où j'ai mangé quelque chose où j'ai touché quelqu'un que je ne devais pas toucher Parfois la réponse hein, C'est qu'il n'y a pas de réponse Parfois la réponse c'est oh, Regarde, on n'aurait pu rien faire Ou regarde Il n'y a pas de réponse Il y a une réponse mais nous on ne la connaît pas Elle n'est pas à notre portée Paul dans le, son épître aux Romains Il dit que si nous vivons Nous les chrétiens nous vivons pour le Seigneur Si nous mourons nous mourons pour le Seigneur. Vivre ou mourir, c'est pour lui. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. En ce qui nous concerne, nous devons prendre soin de notre santé avec sagesse et avec mesure. Tout le reste, tout le reste est dans les mains du Seigneur, pas dans les nôtres. Mais on revient à notre texte de ce matin. Le, le, Jésus accomplit ici un miracle sans précédent. Il guérit un aveugle de, de naissance. Dans, dans la Bible, il a guéri plusieurs aveugles. Il a guéri Bartimée. Euh, Bartimée, fils de Timée. Quand Jésus passait par là, on dit qu'il avait son, son, son, un, un drap ou je ne sais pas ce qu'il avait, la couverture qu'il a jetée, et puis il criait, « Fils de David, aie pitié de moi !» On a déjà entendu ça. Mais dans le cas de Bartimée, contrairement à Bartimée, celui-là, là, là il n'a même pas demandé à être, à être guéri. D'ailleurs, il semble que lui, cet aveugle-là, il n'y pense même pas. Il dit d'ailleurs, pour lui, regarde, qui a déjà vu un aveugle de naissance recouvrer la vue Personne. Donc pour lui, même pas une. ça ne lui vient même pas à l'esprit. La guérison n'était même pas sous son radar. Il n'a jamais vu la lumière du jour. Jamais. Il ne connaît pas la couleur d'une fleur. Jamais. Il n'a jamais vu une chèvre, il n'a jamais vu de nuages, ni le soleil, ni la lune. Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Il en entend parler. Mais est-ce que quelqu'un peut lui décrire ça suffisamment pour qu'il puisse voir et comprendre ce que c'est Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Pour lui, la cécité fait partie de sa vie. Il est né comme ça, c'est son existence. Il n'a pas l'expérience de, de, de ce que c'est que de voir. Ce n'est pas comme quelqu'un qui voyait et qui est devenu aveugle. Il n'a jamais vu lui. Et pour lui, très tôt dans sa vie, les parents, c'est pas comme aujourd'hui quand quelqu'un a une, un handicap comme la cécité, il y a le braille, il y a quand même des cours, il y a des gens qui sont professeurs, qui, ont, qui sont du doctorat. Ça n'empêche pas de faire de très grandes études, ou de faire des métiers manuels, ou de faire du sport, ou de faire. Aujourd'hui, même quelqu'un qui, qui est complètement aveugle peut participer et être productif dans, dans, dans la société. Mais dans son temps, ce pas le cas. Tu es né aveugle, ta profession, c'est mendiant. Ta carrière, c'est mendiant. Mendiant année 1, mendiant année 2, mendiant année 3, et puis jusqu'à mendiant année, année X, et puis tu meurs comme ça. Donc, ses parents, très tôt, l'ont mis, l'ont placé à des endroits pour qu'ils puissent mendier. Et aujourd'hui, même dans beaucoup de pays euh, qui sont moins développés, on voit ça. Un enfant né aveugle ou né handicapé, on le met là et puis on le met juste à, à mendier. C'était ça son, son, sa vie. C'était ça son, son, son utilité, sa fonction. C'était mendier. Et la famille, la société, les voisins, les autorités, les pharisiens, les sadducéens, les... donner n'importe quel nom, lui ont toujours enseigné que s'il était aveugle, c'est parce qu'il expiait ses péchés et il expiait les péchés de ses parents. Parce que ça, c'était une, une, une, une conception commune au temps de Jésus. Les juifs, pour les juifs... La maladie était un mécontentement de Dieu. Et quelqu'un qui naissait, c'est bizarre, quelqu'un qui naissait handicapé, majeur, donc cécité, euh, handicap d'un membre, etc., c'était parce que soit les parents avaient fait quelque chose qui avait déplu à Dieu, avaient commis un péché, souvent c'était la mère, pour ne pas changer, tape toujours sur les mêmes. On accusait la mère d'avoir commis des actes pas très, pas très glorieux, parfois le père. Et des fois, on accusait même l'enfant lui-même. Comment C'est parce que pour les rabbins, certains rabbins de l'époque, l'enfant dans le ventre avait hérité de la, la, la, la nature pécheresse. Et que pour les parents, il suffisait de donner un petit une petite action pour que la nature pécheresse de l'enfant rentre en action et produise la cécité. Donc, on accuse ainsi les parents... Et on accuse aussi les enfants. Et l'enfant dans le ventre. C'est pourquoi les disciples lui demandent. Mais finalement, parce qu'eux, on leur a toujours enseigné ça. C'est soit les parents, soit l'enfant dans le ventre, ou les deux. Mais c'est qui qui a fait ça pour qu'ils naissent aveugle Donc, voilà le cadre dans lequel Jésus accomplit ce miracle de guérir un aveugle un aveugle de, de, de naissance. Le Bible nous dit qu'il le fait un jour de sabbat. Et, et, et là, toute la question est là. Et c'est extrêmement important, cette question de, de, du sabbat. Le sabbat est une loi qui avait été donnée à, à, à Israël. Et la première fois que, que ça apparaît, c'est lors des dix commandements. On le voit dans Exode au chapitre 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage...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 À Israël comme un jour de repos un jour pour souffler parce que quand on trime dans les champs ou on trime dans, dans, dans, avec les animaux ou on, on doit porter de l'eau à la ville, on est porteur d'eau toute la journée, aller-retour, aller-retour les journées sont longues très longues je ne sais pas si vous avez déjà été de corvée de débroussage, débroussaillage ou de récolte ou de, de vendange vous avez déjà fait ça L'heure n'avance pas. L'heure n'avance pas, c'est long. Et tout au bout d'une semaine, on est, complètement, on est complètement vidé. Et Dieu a donné ça à Israël. il a dit, regarde, vous sais quoi, le, le septième jour, c'est le repos. Pas de boulot, prenez ça, relax, soufflez. Et puis glorifiez Dieu de vous donner cet temps de repos, de vous donner un peu de répit. C'est un jour qui a été béni par Dieu. Mais les chefs religieux, avec les années, ont rajouté des traditions, ont rajouté des commandements, sous commandements, qui en ont fait quelque chose de bizarre et de lourd. Devenu, ce n'est plus devenu un jour de joie ou de, de, de, de, de paix. Un jour où tu te lèves le matin, grâce matinée, tu as le cœur léger, on prend le déjeuner, on est là, on est assis, on discute tranquillement. on. on Près du bon temps. Non. C'est devenu un jour où tu t'interroges tu, tu sur quel commandement commandement je vais enfreindre. Qu'est-ce qu que je vais.. Parce que le commandement en Israël, ici, quand on lit plus tard dans le Deutéronome, on voit que. On a dit à Israël, le septième jour là, tu ne feras pas de feu. Parce que pour faire un feu, bon, ici aujourd'hui, on, on allume la gazinière, mais. Quand on est dans, dans le, dans, dans, dans, dans, à cette époque-là, dans ce pays-là, pour faire un feu, il faut aller chercher le bois. Et pour chercher le bois, souvent, le problème, c'est que, bon, moi, je, je parle de mon expérience au Niger, souvent, on allait soit au marché d'à côté pour acheter le bois, mais les gens qui étaient dans, dans les villages devaient aller beaucoup plus loin pour chercher le bois. Parce qu'il fallait prendre du bois mort. Le bois vert, ça ne brûle pas. Mais le bois mort, là, le problème, c'est qu'année après année, ben, tu le cherches de plus en plus loin. Parce que tout le bois qui était, pro, qui était prêt, on l'a pris. Et donc, le Seigneur dit, ce, ce sabbat, le septième jour, ne fait pas de feu. Et donc, les gens faisaient le feu la veille et ils entretenaient simplement le feu. C'est tout. Pour euh, soit se chauffer, mais même la nourriture, ça devait être fait la veille. Aucun travail. Alors, Dieu a dit à Israël, tu n'allumeras pas un feu. Et là, les rabbins sont partis dans leur délire. Tu n'allumeras pas un feu. Mais qu'est-ce que c'est qu'allumer le feu et aujourd'hui, certains juifs et les juifs orthodoxes, le jour du Shabbat, ne touchent pas à l'interrupteur. Pourquoi Parce que quand je touche à l'interrupteur, j'allume un feu. Ok Donc, il est interdit de toucher à l'interrupteur. Mais c'est n'est pas ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on avait parlé de l'interrupteur pour t'éclairer On avait dit, ne fais pas le travail pour aller prendre le bois pour, et pour faire un feu. Donc, les choses ont, ont complètement dégénéré. Aujourd'hui, euh, euh, certains, quand si vous regardez le, dans les traditions rabbiniques, il y a un certain nombre de kilomètres que tu ne dois pas dépasser hors de ton agglomération. Et la communauté juive de, de, de Suisse, je me suis renseigné auprès d'eux, eux, ils disent c'est un kilomètre d'eux, au-delà de ton agglomération. Ce qui fait qu'il y a quelques années, le jour du Shabbat, à Outremont, ici à Montréal, dans certaines rues, vous pouviez voir un cordon qui est attaché d'arbre en arbre ou de plot en plot dans la rue. Pour les non-juifs, ils ne savaient pas ce que c'est. Mais les juifs savaient ce que c'est. C'est pour les aider à bien compter le nombre de pas que tu autorisais à faire dehors, le jour du shabbat. Il y a un cordon qui est là. Tu arrives là et puis tu ne peux pas dépasser le cordon. Si mon pied dépasse le cordon, j'ai péché. C'était devenu du n'importe quoi. Du gros, n'importe quoi. Tu ne travailleras pas la terre. Ça se comprend. Le jour du Shabbat, tu ne feras aucun travail. Tu ne laboureras pas. Ça, c'est la loi. Tu n'iras pas labourer ton champ. Laisse ce champ tranquille. Tu reviendras le lendemain si tu veux. Mais le jour du Shabbat, repose-toi. Labourer un champ. Et ils sont partis. Mais labourer le champ, ça signifie quoi Ça signifie retourner la terre Ça signifie oh, toucher le sable Donc, le fait que Jésus fasse de la boue avec son doigt ah, La terre est une, Il a enfin le Shabbat C'était complètement fou Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit dans les écritures Souvent Jésus faire des miracles le jour du Shabbat On dirait presque qu'il fait exprès la, la, la personne qui, était, qui avait, la main, qui avait la, main, la, la main sèche, le jour du Shabbat, on fait la guérison. Telle résurrection, le jour du Shabbat, Il dit « mais... » Et à chaque fois, les Juifs étaient choqués. C'est intéressant. Jésus, on le voit qu'il travaille activement à rendre son vrai sens. Parce qu'il est la parole faite chère. Il rend sa vrai sens à la parole. Il rend son, son vrai sens au commandement que Dieu, que Dieu a donné. Et il dit aux Juifs, je, je suis maître même du sabbat. Le fils de l'homme est même est maître même du sabbat. Le sabbat a été donné à l'homme. Ce n'est pas l'homme pour le sabbat. Et ce qui est étrange ici dans le, dans le texte, les voisins de cet homme-là, la Bible dit que le, il, ce qui est écrit, c'est ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Voient leurs voisins qui étaient mendiant de naissance, mais comme ça guéri. On fouille dans la Torah, on fouille partout, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On a vu des morts ressuscités. On sait que dans la Torah, Élie, les prophètes ont ressuscité des morts, mais, mais, mais là, un, un, un aveugle de naissance, c'est du jamais vu. C'est étrange le réflexe qu'ont les voisins. Moi ou nous, ou toi, ou vous, on serait tombé à genoux, et puis dire ça c'est un si grand miracle. Non, non, oh, non, non, non, non. Ils ont bien vu que c'était lui, c'est leur voisin, ils l'ont reconnu, ils ont vu qu'il était aveugle, et qu'il a, a recouvré la vue. Et le premier réflexe est de le prendre et de l'emmener voir les, les pharisiens. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Shabbat que Jésus a fait la guérison. Le, le miracle ne, ne les frappe même pas. C'est intéressant. Ils sont tellement, tellement, tellement englués. Ils ont été tellement, tellement pétris dans, dans, dans ces traditions-là, dans ces machins, que on ne voit, vous voyez, l'œuvre de ces traditions, l'œuvre de, de toutes ces, ces, ces lois qu'on a rajoutées, la conséquence est qu'ils ne voient même plus briller la gloire de Dieu. Quand elle est juste devant leur, leur visage, ils ne la voient même plus. C'est comme des robots, oh, ça va, on t'emmène. Alors que vous venez de voir Dieu accomplir un miracle, un miracle sous vos yeux. Ensuite, il y a des choses intéressantes qui se passent. On emmène, Ils emmènent l'aveugle au Sanhedrin, euh, au Pas-Sanhedrin, chez les, chez, les, euh, le, chez les pharisiens. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les pharisiens vont lui proposer de témoigner contre Jésus. Parce que ce qui pendait au nez de l'aveugle, c'est l'excommunication simple de la synagogue. La Bible dit qu'ici, les pharisiens s'étaient déjà entendus pour chasser de la synagogue quiconque dirait que, que, que le Seigneur est, que Jésus est le Christ. Ok Nous, quand on nous dit ça, on dit chasser la synagogue, nous, on a l'idée... Je suis à l'église, à la messe et puis le curé me dit euh, « Sors de mon église !» Ou alors on est ici, on prie ici et puis on vous dit « Non, non, euh, tiens, va, va faire un tour dehors et puis reviens pas avant 2 trois jours. » Mais dans leur cas, eux, c'est pas ça. c'est n'est pas ce que ça implique. Bon, pour ceux qui sont parmi nous qui sont peut-être un peu plus âgés ou peut-être au-delà de 50 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez déjà été dans des villages un peu plus reculés, si vous avez une grand-mère, une grande-tante ou un, un grand-père qui habitait dans un village reculé où on connaissait tout le monde. Tout le monde se connaît. Okay? Dans ces villages-là, l'église est le centre de, de toute la vie communautaire. Et quand on te met hors de l'église, on te met hors de la vie communautaire. Parce qu'une fois que le curé dit vous n'avez aucun lui, on, on l'a excommunié personne n'a affaire à cette personne là si tu es commerçant personne ne rentre dans ta boutique si tu viens pour acheter on ne te vendra pas on ne te parlera même pas et si tu parles on fera comme si on ne si on, on, on te, on te voyait pas être mis hors de la synagogue était une condamnation une mort, une condamnation à mort sociale, pure et simple parce que là, on te considère même pas comme un étranger ou un prosélyte, on te considère complètement comme, comme un païen, totalement dehors. Tu es mis au banc de la société. Tu on n'a plus aucune, aucune, aucun, aucun contact avec toi. Tu ne peux plus vivre. Et tu peux dire, bon, mais je vais aller au village d'à côté. Et sauf que les nouvelles voyagent très vite. On dira que vous savez, le, le, le, le machin qu'on a, le, le, le pôle qu'on avait, ben c'est lui. Et, et c'est reparti. Donc, ce n'était pas, de, de, pas quelque chose à prendre à la légère, ni pour les parents, ni pour l'aveugle. Donc, ce que lui pendait au nez, c'est simplement une mort sociale, totale. Quelqu'un qui vient à peine de recouvrir, la, de recouvrir la vue, qui pour la première fois voit ses amis, voit des, des, ses cousins, voit ses frères, voit ses soeurs, veut profiter de la communion, et là, ce qui lui pend au nez, c'est qu'on le mette à la porte. Non seulement de la synagogue, mais de toute la vie sociale. C'était lourd, la menace. Elle n'était pas juste à prendre à la légère. Donc, tout ça là, l'aveugle, il le sait quand il arrive devant le Sanhedrin, devant les pharisiens. Mais les pharisiens lui donnent une carotte. On lui dit si tu dénonces, c'est un peu, on dirait comme les, on dirait les films de Bad Cop, Good Cop, Bad Cop, les films où on attrape, le, on attrape un malfaiteur, on lui dit euh, si tu dénonces tes co-conspirateurs, euh, co bon, toi, on te on va te mettre en protection des témoins et puis on, mais lui, on va le, c'est un peu ça en gros, tu le dénonces et puis tu, tu es libre de partir les parents qui viennent oh, oh, oh, devant, le, devant les pharisiens les parents sont habiles ils évitent habilement de se prononcer et au passage, ils balancent leur fils sur le bus ils disent ah, non, parce qu'ils savent soit ils mentent mais ils se disent qu'on est devant des hommes, des hommes saints Et devant des hommes saints Des serviteurs de Dieu On ne pas se permettre de mentir comme ça Mais si on ne ment pas, on nous met à la porte Donc pour eux, il n'y a pas de choix Tu balances le fils Et ils s'en sortent comme ça Ils sont bien au courant de ce qui s'est passé Comment on sait qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé Parce qu'il a été guéri Un jour de Shabbat Oui, mais les juifs Les pharisiens n'allaient pas se rassembler Siéger et travailler un jour de Shabbat. C'est Shabbat. On ne siège pas un jour de Shabbat. Le Shabbat, tous ces pharisiens sont chez eux, dans leur maison, à lire la Torah d'Azit. Puis à manger ce qu'ils ont à manger. Donc, on sait que quand ils se sont rassemblés, ce n'était pas le Shabbat, ce soit le lendemain ou deux jours après, la Bible ne le dit pas. Mais ce n'est pas en tout cas le même jour. Et vous pensez vraiment que ce monsieur guéri va rentrer chez lui et que les parents vont dire, ah, ta journée, elle était bonne. Et oui, elle a été bonne. Ils ouvre les grands yeux comme ça, on dit, oh, c'est joli, that's it. Ils vont demander, surtout la mère. Le père aussi va demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi notre enfant a toujours été aveugle Il, il rentre le soir, il, il les a les yeux ouverts. Donc les parents savaient, savaient forcément ce qui se passait. C'était courant. Et d'ailleurs, ils commettent, le, ils disent, on ne sait pas qui lui a ouvert la vue. Ah, parce que vous savez que quelqu'un lui a ouvert la vue. Bah, vous êtes au courant. Mais, pouf, ils balancent leur fils et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je ne sais pas si on vous a déjà traité de sectaire dans votre vie. Moi, on m'a déjà traité de sectaire plusieurs fois. Ta secte là, ta secte là. Ce mot, je l'ai entendu, je ne sais plus combien de fois je l'ai entendu. Toi et ta secte. Et ils nous traitent de fondamentalistes. En France, on nous dit c'est vous les gars qui sont avec Trump là Et là, tu, tu soupires seulement, tu ne sais pas, même pas par où commencer. Notre foi en Christ est ridiculisée. Vous savez de quoi je parle Ici au Québec, quand on regarde les informations, les journaux, comment, à tout bout de champ, la foi chrétienne est moquée, elle est ridiculisée. La foi tout court, n'importe quelle foi. On passe pour des gens trop crédules, moi, je, je vois ce que je crois, vos affaires là, on n'est pas assez réfléchi. C'est trop facile vous de vous embobiner avec ces histoires. Je J'ai une fois entendu le mot bondieuserie, je l'ai entendu ici, je ne connaissais pas, à ah, nouveau. Mais pourtant ces mêmes personnes là peuvent voir les changements dans nos vies. Ces mêmes personnes peuvent voir te voir changer. Et parfois même, ces mêmes personnes ont vu un miracle dans ta vie. Une guérison, une délivrance, une délivrance miraculeuse d'une addiction, d'une maladie, d'une situation. Ils ont été témoins. On ne peut pas le nier. Mais plutôt que de chercher celui qui a fait ça, On nous dit que vous êtes dans une secte et qu'on t'a imbobiné. Paul a dit aux Corinthiens, il dit, vous savez, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et les pharisiens sont dans exactement le même état d'esprit. La violation qui a eu lieu là, du Shabbat, comme ils disent, ce n'est même pas basé sur la loi, c'est basé sur les traditions. Mais eux, ils sont totalement aveugles à toute autre considération. D'abord, ils remettent en question la guérison. Est-ce que c'est vraiment une guérison Ils convoquent l'aveugle, ils convoquent les parents. Quand ils se rendent compte que c'est vraiment un miracle, hein, ils offrent une porte de sortie à l'aveugle. On lui dit, oh, en gloire à Dieu. Bon, maintenant, il n'y a plus besoin de discuter la garde. là regarde. Regarde tu quoi c'est un pécheur. Dis que c'est un pécheur et tu sors d'ici. Tranquille. On n'a rien contre toi. Il a refusé de dire ça et on sait ce qui s'est passé. Qu passé. Mettons-nous à la place un peu de ces, de ces, de ces pharisiens-là. Les pharisiens eux-mêmes, eux-mêmes, ils étaient convaincus, ils avaient enseigné aux gens que le péché, que le, le, la maladie, et cette cécité-là, comme la cécité, l'handicap, le, le, le, le, est due au péché. Et au péché des parents, le péché des enfants, c'est le péché. Mais si quelqu'un est miraculeusement guéri, ça signifie que ses péchés sont pardonnés. Puisque à la base, ce sont ses péchés qui ont causé la maladie. Vous me suivez Jésus quand il a guéri le paralytique qu'on avait, qu avait descendu là, ouais. il lui a bien dit, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et quand les pharisiens ont été scandalisés, mais comment est-ce qu'on peut pardonner? comment ils peuvent, Parce que, et entre eux, ils se comprenaient. Il y a un lien entre aussi les conséquences, entre le péché et, oui, il y a un lien. On vit dans un monde déchu. Et parce qu'on vit dans un monde déchu, il y a la maladie. C'est normal. Mais Christ, lui, a le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand il a dit « tes péchés sont pardonnés », les pharisiens étaient scandalisés. Il dit « mais comment est-ce qu'on... » Et il a dit « hold on, hold on, hold on. » Ok, ok. Est-ce que c'est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi et marche » C'est plus facile de dire « tes péchés » parce que « lève-toi et marche » si la personne ne marche pas. Et il, il le dit, regardez, je vais, vous, je vais vous démontrer que je suis en droit de lui dire, non seulement de lui dire cela et de pardonner ses péchés, mais je lui dis « lève-toi et marche ». Et il s'est levé, c'était la preuve évidente pour les pharisiens que les péchés qui avaient causé ce parallélisme, enfin cette, pa oui. cette, cette, cette paralysie, cet handicap, avaient été levé, avait été pardonné. Vous comprenez Nous, de, de, ça, ça paraît bizarre aujourd'hui, 2000 ans plus tard, mais il faut comprendre leur psychologie. Et il lui a dit Lève-toi et marche, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Du coup, cet aveugle-là qui est guéri, s'il est vraiment guéri, ces péchés-là, comment s'est passé Est-ce que ils ont été pardonnés Ils n'ont pas été pardonnés Et ce premier truc-là, il est bloqué tellement qu'ils ont dit non, non, la seule possibilité de s'en sortir, c'est qu'il n'y ait pas eu de miracle. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et la deuxième, la deuxième, ils ont maintenant voulu l'accuser d'avoir enfreint le sabbat et pour ça, il leur fallait un témoin, l'aveugle lui-même. Mais même là, ça ne marchait pas. Parce qu'ils ont demandé à l'aveugle, dit que c'est un pécheur. Et l'aveugle leur a dit, votre affaire là, ça ne marche pas. Soit c'est un pécheur et il ne peut pas me guérir. Et s'il ne peut pas me guérir, il ne peut pas avoir fait de guérison le jour du Shabbat. Donc, vous ne pouvez pas le condamner. Vous euh, voyez Soit c'est pas un pécheur, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète qui vient et qui fait ces choses de Dieu. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le condamner. Voilà un aveugle de naissance qui vient et qui fait la leçon. Une leçon toute simple. Ils n'ont rien trouvé à dire que de le chasser. La parole dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde afin de confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Cet homme-là, je vous assure, qu'il n'avait aucune dignité. Et on sait, on, et on a une preuve. Les disciples, quand ils viennent, Jésus s'arrête devant cet aveugle-là. Il est aveugle, hein? il n'est pas sourd. Il est aveugle, il n'est pas sourd, il entend. Et pourtant les disciples posent la question à Jésus. Devant lui. Mais ces péchés-là, c'est lui ou, ou ses parents Vous ferez ça, vous voyez quelqu'un On va de côté. Et là, on voit là, Jésus répond et juste après, il se baisse pour faire de la boue. Ils étaient juste à proximité quand il parlait. Cet homme dans la société n'avait absolument aucune dignité. Aucune. On ne se gênait même pas pour dire clairement ce qu'on pensait devant lui. Pourquoi Parce que... C'était le, le plus bas des bas. Il n'avait absolument aucune, aucune valeur dans la société. Et pourtant, et pourtant, le témoignage de cet homme-là est pour moi, moi l'un des plus beaux et l'un des plus simples du Nouveau Testament. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Point. C'est... Le jour où j'ai lu ça, j'ai eu, eu des frissons. Ce n'est pas de la grosse théologie. Pas de, de, de... Je vous ai déjà raconté qu'avant que, avant que je, je, je me convertisse, il y a une, une jeune fille qui s'appelait Stevie au Congo qui m'a témoigné sa foi. Elle m'a parlé de Jésus. Et ça m'a travaillé pendant des jours et des jours et des jours. Vous savez ce qu'elle m'a dit Bon, ce, oui, j'ai je, je, je, je déjà raconté ça ici. Vous le savez bien. Elle m'a donné un témoignage puissant. Elle m'a dit, moi, le matin, quand je me lève, je demande à Jésus quelle robe je dois mettre. Et il me dit quelle robe je mets. C'est juste ça. Et rien de plus. Rien de plus. C'est ridicule. Je suis rentré chez moi, j'étais en colère. Ça bouillait à l'intérieur. Je dis, mais c'est quoi ces bêtises-là? Le... Et pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que je me demande, pourquoi tu es aussi en colère? quand Tu as juste dit que Jésus l'aide. Lui, lui, un truc. Il n'y a pas de Jésus sauve, sauveur du monde, sacrifice, rien de tout ça. Ça, c'est son témoignage à elle. Jésus me dit quelle robe, mettre. Sérieux. Et pourtant, ça m'a travaillé, je vous assure, des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que je vienne au salut. Une robe. Come on. Ça, ça, ça, nous, ça nous humilie. Ça nous humilie. Dieu peut utiliser un rien, un moins que rien. Et là, comment contredire un témoignage comme ça? J'étais aveugle, maintenant je vois. Mais oui, il voit, on le voit ça se voit. Qu quoi dire? Qu'est-ce qu'on peut répondre? On n'a pas l'impression... Mais ce groupe de pharisiens là qui étaient rassemblé vous savez Vous savez combien de doctorats étaient rassemblés là, assis là Combien de doctorats Un doctorat c'est combien d'années 5, 5 ans 5 ans, 5 7, ans? 7, 7, 7 Pour un doctorat, c'est 7 ans 5 ans 5 ans 2 6 2 ans, 3 7, 3 ans? 7 ans 7 ans. Un doctorat Un doctorat, 7 ans. 5 ans. Bon. Si je rajoute 2 ans, c'est l'agrégat, n'est-ce pas Professeur agrégé, je prends deux ans de plus ou un an de plus. En huit ans, tu es professeur agrégé. Un truc comme ça. Okay. Ces messieurs-là avaient largement dépassé la cinquantaine parce que c'était des barbes blanches qui, qui, qui siégeaient okay, dans, dans, dans ces conseils-là. Ce pas n'importe qui. Et eux, depuis leur plus jeune âge, ils avaient été consacrés à l'étude de la Torah. Okay. Donc chacun, là au minimum, avait au moins 40 ans d'études. 40 ans d'études de la Torah. Ah, c'est combien de doctorats? T'as ah, huit doctorats? J'en sais rien. C'était des, des, des, des têtes. Donc, tu prends tout ce groupe-là. On ne sait pas combien. La Bible ne dit pas combien ils étaient. Ils étaient au moins, ils étaient au moins plus de, plus de deux. Au moins deux ou trois. Mais souvent, quand on, on t'emmenait un conseil pour un jugement, ce n'était pas deux, trois, c'était beaucoup plus nombreux que ça. Vous imaginez le nombre d'années cumulées de connaissances de la Torah connaissance de la loi qui était là cumulée, les décennies qui étaient rassemblées là. C'est des gens qui pouvaient vous citer Esaïe 35, verset 1, sur un claquement de doigts, et vous citer le. Ils pouvaient vous citer comme vous citer tout Esaïe. Tout le livre d'Esaïe. Les psaumes, et vous citez les psaumes comme ça, sur un claquement de. Oui, hein, après 40 ans d'études, à un moment donné, quelque chose reste. Mais 40 ans d'études, c'est tous les jours, là. C'est du matin au soir. C'est pas, nous, on vient, on fait, j'ai un cours et puis je vais au basket. Ou... Non, non, non, non, non. Le matin, après on mange et puis jusqu'au soir, toute la journée. C'était des lettrés de chez lettrés de chez lettrés. Des connaissants de la connaissance du connaissant de la connaissance. Et ces gens-là n'ont rien trouvé à répondre à un mendiant illettré totalement illettré, qui il n'a jamais rien lu de sa vie. Jamais. Ils l'ont retrouvé, ils ont eu la bouche fermée. Ça, c'est la sagesse de Dieu à l'œuvre. Il connaissait, hein, quand on lui a interrogé, l'aveugle connaissait le prix à payer pour son témoignage. Il le savait. Il savait que les juifs avaient décidé que de l'excommunier si jamais il ne donnait pas de bonnes réponses. On a tendu la carotte. Mais il a refusé la carotte. On dit Donne gloire à Dieu, dis que c'est un pécheur. Tu sais quoi On va t'aider, on va t'aider. Comme ça, au moins, tu pourras dire C'est pas vraiment moi qui le pensais, c'est eux qui m'ont dit de le dire. Et puis, j'ai fait que répéter ce qu'il m'a dit On t'a tendu une belle carotte. Il a dit non. Il dit non. Cet homme-là, c'est pas un pécheur. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà comment je suis aujourd'hui. Et la sanction est tombée on l'a chassé du, du, du, de la synagogue. Et étant chassé de la synagogue, comme je vous l'ai dit, c'est une condamnation sociale. On n'a plus part, part avec toi. Personne, aucun n'est trop faible ou trop ignorant pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Personne. Notre témoignage peut être reçu ou pas reçu. Il peut être accepté ou pas accepté. Mais la vérité, elle, elle est inattaquable. Elle est inattaquable. J'étais un homme violent et irascible. Ah ouais ouais ouais tant, tant, on te connaît hein, mon, mon Jean-Pierre, je te connaissais là, ouais on a. Oui, ouais, vous me connaissez, j'étais irascible. Il dit, Christ a fait de moi un homme doux et paisible. Ah c'est vrai. Ouais que tu es. C'est plus. C'est tout. Pas plus que ça. J'étais un alcoolique sans espoir. Je ne suis plus. Les médecins m'ont donné quelques mois à vivre à cause du cancer. Jésus m'a guéri. C'est tout. Ma fille était malade et les radios n'étaient pas bonnes. Ça, c'est ce que je dis souvent, c'est le témoignage que je donne souvent. Et les radios n'étaient pas bonnes. Jésus l'a guérie en un instant. On a prié pour elle, elle a été guérie sur place. Et les radios ne montraient plus rien. Radio avant, radio après. That's it. J'ai pas à discuter. elle et moi, on n'a pas à discuter. C'est juste les faits. On allait voir le médecin. Il a fait des radios. On a mangé les radios. Le médecin était inquiet. il Dit ah. On a prié. Radio, plus rien. That's it. Pas plus que ça. Que répondre? Comment contrer un, un, un témoignage comme ça? Pour certains, on va dire, mais moi, mon témoignage, tu sais, il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je n'ai jamais abusé de substance. Je n'étais ni violent, ni particulièrement méchante. Qu'est-ce que moi, j'ai à dire? Ce a pas C'est pas tellement... Il n'est pas... Ah bon? Quand la lumière de Christ est rentrée dans ta vie Comment est-ce que tu t'es vu toi-même Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il a révélé Qu'est-ce que tu as vu Et ensuite comment ta vie a changé Parle simplement C'est tout, il n'y a pas plus que ça Voilà comment j'étais Voilà comment je suis Voilà ce qu'il a fait pour moi Ne cachons pas Jésus Ne le cachons pas Quand on a une fenêtre une opportunité, il ne faut pas aller taper sur les gens et puis ah, ce n'est pas, pas sage. Ce n'est pas sage. Mais quand Dieu nous ouvre une opportunité, quand quelqu'un nous demande, pour pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu es un boulevard. Là, ah, assieds-toi, on, on va discuter un peu. Voilà comment j'étais. Voilà comment je suis. Voici ce qu'il a fait pour moi. Pas de théo grosse théologie, pas de grosse doctrine. Simple, clair et net et précis. Quand on pointe la lumière du monde aux gens, au monde, quand on pointe la lumière, le monde n'a que deux choix. Contempler la lumière et recevoir le don de la vue et de la vie, ou alors fermer les yeux et détourner le regard. Mais ça, ça ne nous appartient mes frères et soeurs. Ce n'est plus à nous ça. L'homme aveugle rencontre Jésus dans, dans, dans, plus tard. Et Christ lui révèle, il dit, est-ce que tu crois en lui Il dit, mais je ne sais pas qui il est. Mais oui, parce que quand il a mis le doigt, il était aveugle. Donc il ne voyait pas, il n'avait pas vu son visage. Il ne sait pas qui c'était. Et, et Jésus lui dit une chose, dit, c'est intéressant, c'est intéressant parce que partout ailleurs, il dit souvent, que dit-on du Fils de l'homme Il parle de lui en tant que le Fils de l'homme. C'est rare les endroits où il parle de lui-même en tant Fils de Dieu. Mais pourtant, ici, il dit à cet aveugle-là Est-ce que tu crois au Fils de Dieu Il ne dit pas Est-ce que tu crois au Fils de l'homme Est-ce que tu crois au Fils. Jésus se révèle à lui d'une manière incroyable. Et la réponse de cet homme-là qui dit Oui, il croit, il se prosterne. D'autres versions diront Il adore. En fait, le verbe ici qui est traduit par « se prosterner » pour adorer. C'est le même qui est utilisé quand les mages viennent voir l'enfant Jésus et se prosternent et adorent. Et si vous lisez dans Matthieu, il est bien écrit qu'ils adorent l'enfant. Donc c'est le même verset, c'est même, la même expression qui est employée ici. Et l'aveugle adore le Seigneur Jésus. Il n'a pas encore été ressuscité. Même les disciples n'ont pas à ce moment-là reçu la révélation de qui il est vraiment. Mais cet aveugle-là, l'adore. Les juifs ne sont pas idolâtres. Les juifs n'adorent que l'éternel seul. Tu tu n'auras que d'autres aucun Dieu devant ma face. Il le sait très bien. Cet homme-là a compris quelque chose que personne d'autre n'avait compris. Enfin, que très peu en tout cas avaient compris. Il a compris que celui qui se tenait devant lui, là, c'était le « je suis » d'Israël. Celui qui se tenait était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un homme, qu'un simple homme. Et c'est pourquoi il a librement, librement adoré. C'est ça que la révélation de Jésus produit dans notre vie. L'adoration. L'adoration simplement. Je vais m'arrêter là. Oui. Si de la tout à fait. Et c'est ça que Jésus dit, c'est ça dès, dès le début. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pourquoi souvent on, est, on doit se méfier de porter des jugements. Que ce soit sur la maladie de quelqu'un ou sur les événements qui arrivent, non, attends pas de porter des jugements. Parce qu'en en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas, on ne sait pas toujours tout. Amen. Rappelez le groupe de louanges pour, pour, pour, pour un dernier chant. Est-ce qu'on peut baisser la tête et prier quelques secondes avec moi? Seigneur, ce n'est pas toujours facile pour nous de, de parler de toi parce que on a, on a peur, on a, on a des réticences, on ne sait pas comment ça sera accueilli. On ne veut pas déranger, on ne veut pas euh, créer de, du trouble. Mais on t'a contemplé, on a contemplé l'agneau ressuscité. On, on a nous avons reçu la vie qui est en toi, avant même le commencement de toute l'éternité. Nous avons reçu ton esprit qui crie vers toi, Abba Père. Et tu nous libères complètement. Ce matin, nous voulons Seigneur, de tout notre cœur, partager autour de nous. Partager avec le monde ce que toi, tu as fait pour nous. Ce que nous étions avant, ce que nous étions après. Il n'y a pas Seigneur, c'est vrai. Besoin de grandes connaissances, c'est vrai. Alors nous nous remettons entre tes mains. Ce matin nous voulons prier aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, qui sont souffrants, pour euh, te demandons Seigneur, d'être avec eux, de toucher leur corps en cet instant, Seigneur, et, de, et, de, et de, de les guérir, de les toucher et de les guérir. De prions pour nos frères et nos sœurs qui, qui sont dans une dépression terrible qui souffrent dans leur esprit, qui souffrent dans leur âme. Te demandons ce matin, Seigneur, d'apporter la délivrance. Parce que toi, tu es la lumière du monde. En toi, il n'y a aucune ténèbre, ni aucune ombre d'une variation. Alors, nous prions pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui souffrent, pour une quelconque dépression. Touche-les, fortifie-les. Et enfin, nous prions, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui ont, qui ont été fatigués de marcher et qui, pour une raison, se sont retirés de la marche avec toi. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce-là, d'aller les chercher où ils sont et de les ramener dans le troupeau. Touche-les, parle-les, parle-leur, Seigneur, et donne-leur de revenir à toi avec des cris de joie et un témoignage dans la bouche, Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, tendre Père, nous, nous te prions. Amen.